Hey, hello Exiles, ici Zelk pour une vidéo tuto de quelques-uns de mes bugs sur Path of Exile, histoire de vous montrer quelques buils simples d'accès et nécessitant peu d'items pour bien démarrer sur PoE. Parce que bon, j'ai pu remarquer en fait, enfin j'ai pu remarquer, on a pu remarquer avec Gecko que quand on a fait le playthrough, bah, on n'a pas été super loin, on a juste fait la première difficulté et forcément... On n'a pas montré le, le contenu par la suite, ce qui peut au fait s'avérer assez difficile si on a un Boyd à la ramasse ou fait à l'impro à la va-vite. Donc ici, pour démarrer tout ça, je vais vous montrer mon petit papy, mon petit Earth Master. Donc on va voir le nom ici, qui de base devait être un pur summoner, donc euh, plein de créatures, etc., un peu comme un nécromancien sur Diablo 2, sauf qu'au fait, lui, s'est dirigé par la suite sur le maître crâne. Regardez-moi ça, ça dit pas Mimi, regardez, il y a des petits Pac-Man. Donc, pour démarrer cette vidéo, je vais juste passer directement sur un petit peu de gameplay, histoire de montrer un peu en quoi le Boyd réside à haut niveau, enfin, à haut niveau, plus ou moins haut niveau. Il est juste au début des maps, level 68 pour l'instant. Et c'est parti, bon, j'ai pris une map en mode random, juste histoire de montrer qu'est-ce que ça donne. Allez. Ok, nous y voici. Ok, donc ce build n'est pas compliqué. Donc ça reste un build summoners, pas vraiment classique. Donc vous ne dirigez pas énormément d'unités. J'expliquerai ça tout de suite après. Ok, le principe, c'est on spamme les petits crânes qui vont aller faire le travail pour nous. Allez-moi ça. C'est-il pas beau. Rien à faire personnellement? Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, Donc voilà, c'est le skill principal de ce Boyd. Donc voulons vous créer, enfin vous semonner un petit crâne en feu qui ira directement chercher l'ennemi le plus proche pour lui tabasser sa maman! Le problème avec ces petits crânes, c'est que par exemple, à l'inverse. Des, hum, des zombies ou des squelettes il n'attire pas d'aggro ce qui peut être assez problématique mais tout de même assez pratique. pour remédier à cela en niveau défensif nous avons le Brotem. donc c'est un totem qui va en fait créer spammer en masse des petits squelettes qui eux vont permettre de prendre l'aggro sur les ennemis donc, pour ce faire, maintenant on va passer aux gemmes. Maintenant que vous avez vu un peu ce que ça donne au niveau du gameplay, etc., on va passer aux gemmes et au stuff. Hum, t -t -t -t, mauvais bouton. Donc, au niveau du stuff, rien de particulier à savoir ou à avoir. Ce qui est toujours bien, c'est d'avoir, par exemple, un helmet avec +2 off level of socketed minion gem. Donc, vu que summon raging spirit, donc le spell qu'on utilise principalement, est un spell de summoning, il va gagner +2 de level, ce qui va permettre d'avoir plus de DPS, plus de pouvoir, etc. Donc là, vous pouvez voir que les squelettes se passe vraiment en boucle grâce au totem et qui me protège bien. On va chose. Et ça sera votre spell de DPS principal. Avec ça, on va mettre spell echo. Spell echo. Donc il y a une seule chose à savoir avec Spell Echo, c'est qu'au en fait, au lieu de faire votre spell une seule fois normalement, vous allez le faire deux fois. Donc si j'appuie une seule fois, deux crânes se créent en même temps. Faut savoir que les crânes ont une durée de vie. C'est à dire que là, personnellement, ils peuvent durer. Allez quoi 10 secondes 10 secondes plus ou moins. Et que donc, en créer deux à la place de un, ça vous permet de les spammer beaucoup plus vite. Là par exemple, on peut voir en haut à gauche dans ma barre de buff que je monte à 15 plus ou moins crânes en même temps. Ce qui permet une grosse augmentation d'épaisse. Avec ça, on va mettre Melee Splash, ce qui fait que quand un crâne va attaquer une cible, il va attaquer celle aux alentours, ce qui permet d'avoir un DPS de zone en plus, ce qui est pas mal. On pourra l'enlever sur les boss, par exemple. Et avec ça, on a aussi Multi-Strike, ce qui va faire que les crânes, eux, dès qu'ils vont attaquer, ils vont attaquer deux fois en plus, donc au tout, trois fois, ce qui est quand même pas mal du tout. Pour le totem, on a Spell Totem donc pour le petit totem ici spell totem avec added euh, fire damage n'est pas nécessaire, hein, on a juste besoin en plus de summon skeleton, on peut mettre par exemple après increase duration, ce qui fera que les squelettes euh, tiendront plus longtemps sur le terrain, ou alors faster casting ce qui fera que les squelettes popperont de plus en plus vite à côté de ça, bah, c'est plus ou moins tout ce qu'il faut avoir hein. pour ce build. c'est vraiment très très simple à part ça, on a euh, flash offering, pardon qui cela permet en fait un gros burst de dps je vais vous montrer ça tout de suite donc tout simplement on arrive près d'un pack, non pas de pack par ici forcément. On va mettre le petit totem histoire qui pop. Voilà, ça ça prend bien la cour. vous voyez que je ne suis pas dérangé dans mon summoning. Et voilà, donc ça c'est Flash of the Rings ce que vous avez pu voir ici. Ce que vous faites, vous allez consommer des corps, des cadavres, les faire exploser. Et ça va créer une aura pour vos minions. Vous pouvez voir qu'ils sont hein, légèrement euh, avec une aura sur eux qui vont se déplacer bien plus vite et faire plus de dégâts donc c'est très pratique c'est vraiment un gros burst de dps vous allez voir ça ici boum ils se déplacent beaucoup plus rapidement et ils vont d'un homme beaucoup plus rapidement et boum voilà tout se passe bien bon faire gaffe quand même parce que je suis assez squishy mine de rien Ok, remettons le petit totem et continuons nos explications. A côté de ça, nous avons aussi Convocation. Convocation qui n'est pas le plus utile sur ce build. Convocation, ça vous permet surtout de ramener les minions que vous possédez. Donc les minions, les, les invocations que vous possédez à côté de vous. C'est surtout très pratique sur un build sur de base. il Faut savoir que celui-ci a fait sa transformation il y a peu de temps. Excusez-moi, la gorge est un peu sèche. Sa transformation en le bug de Summon Raging Spirit il y a peu de temps, donc tout n'est pas encore parfait. Hein. Ok, niveau défensif, qu'est-ce qu'on a Niveau défensif, comme tout Summoner, en fait, on n'a pas énormément de choses. Normalement, un Summoner, sa défense principale, c'est le fait qu'il est plein d'invocations de, de, à côté de lui qui prennent les dégâts pour lui. Là, pour le coup, vu que les, les, les spirits ne prennent pas la grosse, ça peut être assez problématique. C'est pour ça qu'on a le petit totem. À côté de ça, nous avons Arctic Armor. Donc Arctic Armor, c'est un spell qui va pomper votre mana. Voilà, si j'utilise le bon. Donc vous voyez, je laisse un petit trait de glace derrière moi. En fait, ce spell a plusieurs composantes. Donc, une fois qu'il est utilisé, il va vous demander du mana lorsque vous êtes sur place et plus de mana quand vous vous déplacez. Vous pouvez voir sur le, le tooltip ici que j'ai moins de 32 fire damage taken when hit, moins 32 physical damage taken when hit. Ça semble nul, ça semble naze. Mais là, il faut savoir qu'elle est bas level. Je suis en, en train de la level up. Et une fois qu'elle sera haut level... Elle supprimera énormément de dégâts physiques comme de dégâts de euh, feu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est surtout très utile contre tous les petits mobs euh, assez problématiques, comme je ne sais pas si vous vous souvenez dans le Solaris, dans le Lunaris Temple, les, les bitch titties, celles qui vous envoyaient 25 000 spikes par seconde sur la tête, en fait en gros, elles ne font pas énormément de dégâts, elles font beaucoup de petits dégâts. Mais grâce à ce skill-là, en fait le fait qu'on retire peu de petits dégâts, bah à la fin on sera presque immunisé à ces dégâts. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour, euh, pour les gemmes, etc., les systèmes défensifs. Savoir qu'en système défensif aussi, plus tard, je remplacerai le chest que j'ai ici pour avoir un chest qui me permettra d'avoir Mind Over Matter. Donc Mind Over Matter, on en a déjà parlé dans le playthrough. Donc Mind Over Matter, c'est le point de compétence qui est tout ici, tout en bas de l'arbre de talent et qui permet d'avoir, quand vous prenez des dégâts, ils sont pris 30% sur le mana avant d'être sur la vie donc euh, c'est un très très très bon moyen de défense bon savoir que ce bug vous pouvez le faire on va attaquer le skill tree ce bug vous pouvez le faire en partant soit de la witch ici soit du Templar soit de la Sion c'est vraiment une question de préférence moi je juste... suis juste parti du Templar parce qu'ils ont refait l'arbre de talent du Templar il y a peu de temps donc je me suis dit pourquoi pas donc Commencez par prendre mana regeneration and life Parce que la vie, la vie c'est un bon système de défense aussi hein, Faut savoir Donc sanctity ici Plus d'armure, plus d'énergie, plus de vie De la vie, de la vie, de la vie Bon je suis parti par ici pour avoir de l'élémental damage Mais c'est pas nécessaire Si vous voulez partir par autre part vous pouvez aussi Ensuite on descend ici Et on va chercher skill duration Donc 25% une créée skill duration Donc comme je vous ai expliqué Sur les cococo ils ont une durée de vie Les petits trucs là voilà, les Summon Raging Spirit. Ils ont une petite durée de vie. Et le problème, c'est que. Hum, à bas level, ils ne durent pas longtemps. Pas longtemps du tout. Surtout qu'on a peu de cast speed pour pouvoir les spam. Du coup, on tourne euh, aux alentours de 4-5. Et 4-5, c'est pas suffisant. Ce skill, ce skill points va me permettre, en fait, de les garder à côté de moi bien plus longtemps en vie. Donc, à côté de ça, ici, par ici, je suis parti sur la vie. Donc, peu, ici, du petit point de vie qui me reste à prendre aussi. Ensuite, je suis remonté par, euh, par ici. Donc j'ai spell damage, cast speed, etc. Donc là, cast speed, c'est très important sur ce build aussi. Je suis parti par ici. Et sur les points de minion damage. Il faut savoir aussi que vu que vos minions ne vont pas prendre l'agro, vous n'avez pas besoin qu'ils aient de la vie. Du coup, vous laissez tomber tout ce qui est points, comme celui-ci, herd of the flock, ou puppet master, etc. Zombies, Skeletons en plus, on s'en fout. Le nombre de vies, on s'en fout. Ce qu'il nous faut, c'est des dégâts. Donc une fois que c'est fait par ici, on part par ici. On va chercher Might, and Agility pour avoir un peu plus de points de compétences, enfin de points d'attributs pour équiper les gemmes. Donc il y a Purity of Flesh ici qui est très important, Il vous permet d'avoir de la Chaos Résistance et pas mal de vie. Donc n'hésitez pas à compléter la roue aussi, pour l'instant je j'ai pas assez de points. J'ai pris tout ce qui est des points ici pour avoir moins de mana réserve grâce aux auras, toujours intéressant. Ensuite, je suis descendu ici pour aller chercher la Cast Speed. Donc, plus de cast speed, plus de coco, -co -co, plus, co -co -co, plus de meurtre, plus de meurtre, plus de coco, -co -co, plus de speed. Voilà, dans le principe. Donc, ici nous avons minion damage, minion attack speed et à cast speed, minion 1, grave pact. Je l'ai pris parce que 20% de dégâts c'est toujours bien. Hein. Donc, toujours prendre les, les dégâts, mais pas les PV dans les minions. Ensuite, on descend par ici, on va prendre shaper pour beaucoup de régénération de mana. On descend ici, on prend les PV de cette roue. On peut aussi prendre par la suite tout ceci. Toujours bon à prendre. Hein. Que vous serez plus haut level ensuite strength strength skill duration encore une fois histoire que ça dure toujours plus longtemps une fois que c'est fait par ici personnellement faut encore que je regarde si je peux pas aller plus vite plus loin mais je suis passé par ici en haut en prenant l'intelligence les pv aller chercher intelligence ici descendre sur lord of the dead minion damage et minion life bon il faudra que je modifie tout ça pour en avoir juste au minion damage et Lord of the Dead, parce que ça rajoute encore 15% de dégâts. 10 puisses d'hommes pour le mana, de l'énergie Shield. Ici, mana and life, mana and life, mana and life, et Earth and Soul, pour avoir beaucoup de mana et beaucoup de vie. principe ici, c'est que j'ai pris aussi Energy Shield, Foresight, Energy Shield. Pour remonter par la suite ici, pour prendre les points Life and Energy Shield. Et au fait, tout en haut ici, nous avons Eldritch Battery. Donc convert tout votre Energy Shield en mana. Ce qui va faire que vous n'avez plus l'énergie Shield. Logique, mais que vous avez un pool de mana presque infini. Vous pouvez voir ici, je tourne à 1500 sans clarté, enfin, si j'ai une petite clarité, et que ça vous permet de tourner Arctic Armor sans avoir trop de problèmes de mana. Vous pouvez voir qu'ici elle diminue, excepté quand je reste sur place. Mais euh, vu que ce Boy demande surtout de rester sur place pour spam comme un gros tard, les petits co coco il n'y a pas de souci. Donc on va continuer tout tranquillement à violer du mob. Voilà donc toujours aussi simple, vous spammez, vous spammez, vous mettez un totem de temps en temps, vous faites péter les cococo, dès qu'il y a des morts, vous faites péter le petit bœuf pour vos minions et vous les laissez s'amuser. Bon c'est un boy assez passif, hein. enfin passif, c'est un bite summoner quoi. Et à la rigueur c'est un bite summoner qui demande un peu plus de clics. Aussi, un des gros problèmes de ce bug, c'est que vous ne pouvez pas viser, entre guillemets, les, les petites summon vont choisir d'elles-mêmes quelles cible elles vont attaquer, ce qui peut être assez problématique quand vous arrivez, je ne sais pas, dans une pièce, il y a un, un résurrecteur tout doux au fond de la pièce, et non, vos, vos summonings décident, non, moi rien à foutre, j'attaque celui que je veux. Ah, problème. Oui, il faut savoir aussi que mon totem est bas level, du coup, il ne tient pas longtemps. Bon, en règle générale, vous pouvez le mettre derrière vous. Et il va spam assez loin. Vous pouvez voir qu'ici il les spam vers là-bas. Donc c'est tout bien. Ok ok. Bah pour l'instant tout se passe bien chers amis. On est sur une petite map. Donc c'est une grotto, C'est une map euh, bas level. Le petit totem. On spam les créas. Vous pouvez voir que ça fait pas mal de dégâts. Hein. Bon, au niveau de Cast Speed pour l'instant, en fait, ce qu'il faut savoir aussi dans ce Build, c'est qu'il ne demande rien pour démarrer, mais il y a moyen de l'améliorer bien, bien rapidement grâce à quelques items. Il faut savoir que pour ce Build, ce qui est en règle générale assez conseillé, c'est... Voilà, il vous faut soit beaucoup de Cast Speed, donc que ce soit sur votre baguette, sur vos anneaux, etc. Moi, ce que je considère toujours, c'est prendre beaucoup de vie, beaucoup de résistance. Tout ce qui fait que vous pouvez être plus ou moins tanky, ne pas mourir en instant. Donc vous pouvez voir ici que j'ai toutes mes résistances capées et overcapées si je me prends une, une curse ou autre. En armure et en evasion, vous pouvez voir que je n'ai rien, ça c'est le problème. Donc j'ai juste Arctic Armure qui me permet de survivre. Il me faudra Mine Overmeter sur euh, mon chest unique, comme je l'ai dit précédemment. Et un bon moyen d'augmenter ces cocos, c'est -co, d'avoir en fait un bâton. Donc un bâton qui sera une arme à deux mains, donc je n'aurai plus de bouclier. Cependant, sur les bâtons, vous pouvez avoir plus 2 off-level of fire gem in this item. Et un 6 link Donc 6 slots linkés. Et ce qui, va, ce qui est bien, c'est qu'en fait, summon raging spirit est considéré aussi comme un, un spell de feu. Donc du coup, il va proc dans le bâton. Et vous allez gagner un boost de DPS juste incroyable. Excepté ça, bah, pas grand chose à savoir. Ah ah Je me fais geler les fesses Go back Le totem Et on se manne en boucle. Oh une petite map en plus. Toujours bon. Ben voilà, ça nettoie bien. Le problème c'est aussi faut que je pense toujours à.. Remettre le totem, bon ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce build aussi, donc j'ai je... perdu les mécanismes du build. Vous pouvez aussi scout au totem, ce qui est toujours bien. Donc mettre le totem en off-screen, bien plus loin pour voir s'il y a des ennemis qui l'attaquent ou pas, parce que le totem lui aussi génère de l'aggro. Ok, niveau de la map on en est où Par ici c'est clean Il nous reste en haut à aller chercher Donc aussi au niveau de l'arbre de talent Par où j'irai par la suite bah, Je vais surtout compléter tout ce qui est les points de vie hein. Point de vie ici, point de vie par là, point de vie par ici Point de vie par là, point de vie, blablabla Tout ce qui est point de vie Et ensuite il y a aussi ici la caste speed Voilà Avec ça ça me permettra d'avoir masse cast speed Masse pv on peut voir que pour l'instant j'en suis à 3180, c'est considéré comme peu, à haut niveau, enfin comme peu, comme pas des masses terribles. On peut dire que là je peux me faire one shot facilement par n'importe quoi. C'est surtout que fait, euh, je n'ai aucune résistance au euh, niveau de l'armure ou autre. Et ça, ça peut être très problématique tant que je n'ai pas Mind Over Meter, donc le fameux chest. Donc c'est un chest qui est très connu, c'est un chest unique, c'est Cloak of Defiance. N'hésitez pas à taper sur le net, ou alors je mettrai peut-être une petite image pendant la vidéo, histoire de vous montrer plus ou moins ce que ça donne. Ah, ils sont nombreux les salauds! Voilà, ah donc par exemple, ici un des soucis c'est qu'ils ne vont pas taper principalement le summoner derrière. Mais ah bon, il ne faut pas énormément de temps pour qu'ils passent à travers aussi. Ben voilà, mais ça progresse bien, mais ça se fait bien tuer, tout ça Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus J'espère que les explications étaient claires, concises et précises et tout ça, tout ça Essayez de pas mourir aussi sur ce pack, ça serait sympa Ah, donc, oui, aussi un tout dernier truc à savoir, c'est qu'en règle générale, quand j'arrive sur un boss, je change à Deathfire Damage qui est ici, à la place de Melee Splash, parce que Melee Splash c'est pratique pour les packs, mais pour un boss, forcément, ce les moins. Donc, je change les, les deux gemmes entre elles, histoire d'avoir un petit plus de dégâts monocibles et voilà. Et après, la vie est belle. Bon, chers amis, je vais vous laisser sur ce magnifique zoom in du papy. Regardez-moi qu'il est beau, avec ses petites biquettes à l'air. Euh, biquettes. J'embête, pardon, ses petits mollets, c'est juste magnifique. En espérant que ça vous a plu, c'était ZELK et je vous dis à la prochaine, ciao ciao Et re exiles Et oui j'ai oublié de parler d'un petit truc sur ce build, c'est au fait il y a une aura qui est plus ou moins nécessaire, c'est East East au fait, va vous permettre de gagner énormément de cast speed et d'attaque speed et de movement speed. Donc, On peut voir aussi que je spamme des petits crânes bien plus rapidement, donc on peut voir en haut à gauche encore une fois qu'ils vont monter, cette fois-ci ils vont dépasser le cap de 15 pour arriver au cap de 18-19. Ce qui permet d'en avoir encore plus, plus de DPS, plus de tout ça, etc. C'est toujours bien. Et surtout que ça proc aussi sur vos minions. Donc du coup, les minions vont se déplacer plus rapidement et attaquer plus rapidement. Voilà. À partir de là, c'est tout. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.